Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous faire cette petite vidéo. En fait, je suis allée sur Nice ce matin et j'ai filmé des choses mais j'ai un problème avec le son, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, j'ai fait, fait des vidéos mais euh, le son euh, il n'est pas bon. Donc euh, du coup, bah, je vous témoigne comme ça. Ce, ma, je suis en train de regarder une fourmi, excusez-moi, mais bah, bah, tout, euh, la nature, elle me, elle me sidère tout le temps. C'est tellement magnifique que pff, je suis euh, vite accaparée par euh, tout ce qui se passe autour de moi. Bref. Donc ce matin, j'ai donc été sur Nice. Hein, et, euh, et franchement, d'habitude, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que Nice, bah, c'est Nice. Hein, et euh, le maire... On, on sait de quel côté il est, et donc du coup, ben, quand j'y vais, c'est vraiment par obligation. Puis là, ben, effectivement, c'est une obligation, puisque j'ai été voir mon psy. Ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance à ce sujet-là, parce qu'il euh, est euh, très ouvert à la spiritualité. D'ailleurs, il, il est dedans, carrément. Et euh, il m'a beaucoup aidé il m'a fait faire mes premiers pas, et euh, il m'a toujours dit, la dernière fois qu'on s'est vus, euh, il y a euh, quelques années de ça, il m'a dit, c'est bon, t'es prête, tu peux te lancer, euh, c'est bon. Et euh, tu as des capacités, fais-les vivre. Euh, ouais, bah ouais, il avait plus confiance en moi que moi, j'en avais en moi, quoi, en fait, au final. Parce que des capacités, on en a tous. Maintenant, euh, entre le moment où on en est convaincu et euh, le moment où on le dit et le moment où on est convaincu, c'est autre chose. Bref, j'ai été revoir ce, ce docteur, ce psy. Et euh, suite à ça donc, alors déjà dans le cabinet euh, on était 6 six, six, donc dans le cabinet il y en avait trois qui avaient un masque et trois qui n'en avaient pas donc euh, voilà, moi je faisais partie de ceux qui n'en avaient pas forcément et euh, dans le tram pareil hein, dans le tram euh, j'avais pas de masque non plus par contre j'avais mes écouteurs et j'étais pliée de rire parce que j'étais en train de regarder euh, une vidéo de Lolo Léo Souverain Merci Léo d'ailleurs. Euh, euh, avec sa chaîne, euh, euh, comment ça s'appelle euh, Les gogo, les gaulois. Et l'autre chaîne qui est euh, Léo Souverain. Non, c'est Lolo ouais, voilà Bref, j'étais en train de regarder sa vidéo dans le tram et j'étais pliée de rire à ce qu'il disait. Et euh, pff, personne n'a fait gaffe. Euh, je, je suis vraiment passée inaperçue, hein, vraiment euh, comme si on ne me voyait pas. J'arrive donc chez le médecin, euh, chez le médecin, donc j'avais pas de masque. Lui, il n'en porte pas non plus, donc euh, du coup, bah, c'est très bien. On a discuté et tout, il m'a dit, ouais il, faut, faire, il faut, faut refaire une petite mise au point, hein, mais euh, ça va, il, il, juste refaire une petite mise au point. Ok, on va refaire une petite mise au point et je ressors, et là, euh, parce qu'il m'avait dit, ouais, il euh, faut marcher au moins une heure par jour, tous les jours, pour vous aérer l'esprit, etc., etc., à savoir que je suis une hypersensible, donc euh, pour tous les hypersensibles qui m'écoutent, euh, je pense que vous savez que vous avez le cerveau qui tourne à 200 à l'heure, euh, pendant que vous êtes réveillé, mais aussi pendant que vous dormez, moi d'ailleurs, il tourne tellement que c'est lui qui me réveille la nuit à plusieurs reprises, avec des idées complètement farfelues dans la tête, et bref, euh, c'est un petit peu le cauchemar, c'est pour ça que j'ai été le voir. Et donc après, je me suis dit, tiens, bah, puisque je suis là, puisque euh, lui se trouve rue de France, pour ceux qui connaissent Nice, hein, donc lui se trouve rue de France, et euh, donc pas loin, au final, euh, de la place Masséna, voire du bord de mer. Donc, j'ai donc traversé la place Masséna, je me suis retrouvée sur le bord de mer, et, euh, et ça faisait du bien. Ça faisait du bien, pourquoi Parce que déjà, je suis sur bord de mer, donc c'était bien. Mais ce qui était encore mieux, c'est que je voyais tous les gens que je croisais. Donc moi, j'étais comme ça, hein. bon, j'ai mon truc parce qu'il fait un peu bah, très chaud, hein. on est au mois d'avril, un hein. mois d'avril, tu te découvre pas d'un fil, hein, on dit, donc euh, il était pas très chaud. Donc j'avais mon truc là, alors peut-être qu'ils l'ont pris pour un masque. j'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, euh, je suis passée euh, sans problème. Euh, donc, en revenant de, de chez le médecin, euh, en traversant la place, ben, j'ai croisé euh, deux agents de la police municipale de Nice. C'était à vélo. Moi, j'étais comme ça, avec mes écouteurs. Euh, J'écoutais, je rigolais et tout, ou je chantais. Ben, ils ont continué leur route. Alors, soit ils ne m'ont pas vu, je passe inaperçu soit ils n'ont pas eu envie de s'arrêter, soit ben, ben, je ne sais pas. Enfin, je cherche même pas à comprendre. Voilà, c'est comme ça. Ils sont passés chacun, euh, euh, chacun de, un, un du côté droit et un du côté gauche, ils étaient à vélo, ils sont tracés comme ça, pas vu, ni vu, ni pris. Donc après j'ai été euh, sur le bord de mer et euh, là j'ai vu euh, des gens libres, libres de rire, libres de respirer, euh, libres de s'amuser, libres de prendre du soleil, libres, euh, bah, libres tout simplement et ça m'a fait extrêmement du bien ça me fait extrêmement du bien au bout d'un moment je suis remontée je suis remontée par le vieux donc euh, là c'est pareil bon, les magasins étaient fermés puisque c'était euh, il était euh, 9h peut-être bien 9h30 quelque chose comme ça et euh, bah, les magasins ils ouvrent euh, à partir entre 9h30 et 10h donc, euh, enfin pour ceux qui ouvrent entre 9h30 et 10h, donc bon ben, c'était relativement fermé. Mais c'était sympa, parce qu'il euh, y avait quand même des, des magasins euh, qui, qui avaient ouvert, hein. et euh, entre euh, des magasins euh, non essentiels, hein, ou, ou avec euh, des trucs à emporter, mais ils étaient ouverts, ils étaient ouverts. Et euh, la police municipale qui passe régulièrement ben, s'est fait amie avec eux, et euh, il voilà, n'y a, a rien qui se passe, rien. Et je réalise en fait que ben, euh, ce qu'on qu nous dit, et ça je, je le réalise et j'en ai pris conscience parce que je l'ai vu de mes propres yeux, c'est que ce qu'on nous, qu nous dit, ce qu'on nous fait croire, ce qu'on réalise, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors euh, moi j'ai été sur Nice et sur Nice j'ai pas vu de... De morts suis le sol. J'en ai pas vu. J'ai pas croisé une seule ambulance. J'ai pas croisé euh, ni d'ambulance, ni de SAMU, ni de pompiers d'ailleurs. J'ai croisé rien du tout de tout ça. Non euh, en fait, euh, il, il nous propage tellement la peur que on n'ose plus sortir. On se plus sortir. On revenir confiné. On, on se peut sortir. Mais euh, c'est en agissant comme ça qu'on fait en sorte que toute cette, euh, cette euh, histoire continue quoi. Parce que j'ai vu moi sur Nice quand j'y suis allée, bah, euh, les gens euh, ils portaient, soit ils portaient pas de masque, soit ils le portaient en dessous. Euh, après, il y avait ceux qui portaient le masque, mais quand ils nous voyaient, vous euh, voyez tous ceux qui n'avaient pas de masque, et, qui avaient le sourire et tout, bah, du coup, eux, ils souriaient aussi. Alors, était, je ne me suis pas fait agresser une seule fois, pas agresser. On ne m'a pas dit oui, mettez votre masque. Ah oh, si, pardon. Il euh, y a eu l'intervenant d'Auchan qui m'a dit mettez votre masque. J'ai dit oui. Dès que j'ai tourné le dos, je l'ai enlevé. Voilà, Ce <rire> n'est pas plus compliqué que ça. Mais euh, voilà, euh, même dans la pharmacie d'Auchamp, euh, ben euh, Ouais, c'est bien de rentrer avec le masque, mais à la fi au final, si tu l'enlèves quand tu es en caisse, on ne va rien te dire, ça passe. quoi. Les gens, ils, ils respectent de moins en moins. Il y a de moins en moins de policiers qui sont euh, du côté de l'État et de plus en plus qui se mettent du côté du peuple, ben, mais, parce que je l'ai vu, donc euh, je le sais. Et... Hum, et je pense que euh, la peur, c'est nous qui nous l'infligeons tout seul, parce qu'on a trop tendance à écouter ce qu'on nous dit. Même certains lanceurs d'alerte qui, euh, qui veulent euh, lancer du positif, des fois ils lancent du, du négatif, et, et de par ce fait, bah, euh, on se dit, ouais, n a, n a, n a. Et, euh, et en fait, on se fait peur tout seul. Mais quand on va voir de, de nous-mêmes, quand on va voir par nous-mêmes, bah, euh, on voit que les choses sont complètement différentes de ce qu'on veut bien nous faire croire. Et Il euh, bon, faut vous dire que moi, quand euh, je vais comme ça sur Nice et tout, euh, j'essaye de faire monter euh, les énergies au maximum, je mets de la musique qui me plaît, euh, je mets des vidéos qui me plaisent, qui me fassent rire, qui me fassent... Euh, voilà, et euh, en fait, c'est marrant parce que quand je suis dans cet état-là, c'est-à-dire un, un état de joie, de envie de danser, de bouger, tout et tout. Eh ben, soit on me voit pas, soit ceux qui me voient me sourient, ils disent, c'est bien, ça fait, ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Ou alors, ben, les autres, euh, ils restent indifférents. Ça n'a ça absolument aucun impact. Il ah, y, y a un avion qui passe, je ne sais pas où il est. Bref l'entendez sûrement. Euh, et au final, euh, non, euh, je pense que le monde est en train de, de se diviser en deux, mais c'est depuis un moment. Et il y a ceux qui veulent la liberté sans soumission et puis il y a ceux qui, bah, euh, ma foi, euh, ils veulent, euh, ils, veulent euh, bah, ils, croient, ils, ils croient ce qu'on leur dit. Et malheureusement, ce qu'on leur dit, c'est pas forcément des bonnes choses, et ça ne va pas forcément les amener vers euh, une, la liberté qu'ils attendent. Voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas... Euh, tous les sujets que je pourrais aborder avec vous, euh, ils ont déjà été abordés. Moi, je ne fais que vous donner euh, mon témoignage vis-à-vis -vis de ce qui se passe en ce moment, vis-à-vis -vis de ce que je vis, vis-à-vis -vis de ce qu'il en est, et... De par ce que je vois, euh, plus on, on, on élève ces énergies et ces vibrations et plus on a de chances de passer entre les mailles du filet. Voilà. Donc euh, pour ma part, ben, euh, quand je sais que je dois faire un, un, un voyage ou que je dois aller quelque part où euh, c'est plutôt ça craint un petit peu du boudin. Ben je, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique, soit de la musique douce pour me distresser, soit de la musique qui boum boum boum boum boum boum boum. Et euh, c'est top, quoi, c'est top parce que on a vraiment l'impression par moment qu'on ne voit pas. On, on, on passe inaperçu, on ne nous voit pas, on, on passe entre les mailles du filet. Alors, j'entends déjà des gens qui disent « ouais, tu deviens transparente ben, ». Oui, je, on, on devient presque transparent. Quand on est sur un état de conscience plus élevé, on devient transparent pour certaines personnes euh, qui, euh, qui vivent dans la peur ou qui vivent dans l'angoisse ou qui vivent… Euh, voilà, on devient transparent parce qu'on n'est plus sur la même ligne de temps, en fait. Euh, quand on élève nos énergies, nos vibrations, on est sur la ligne de temps de la lumière, de la positivité, du, de la joie, du bonheur. Euh, chose, qui est pardon, je reprends. chose qui est complètement euh, à l'opposé de vivre dans la peur, dans la crainte et dans l'angoisse. Donc forcément, il y a deux lignes de temps. Celle de la joie, du bonheur, de la liberté et celle de la peur, de l'angoisse et de la soumission. Voilà. Et euh, euh, nous, ce qu'on fait, c'est que bah, ceux qui ne portent pas le masque, ceux qui sont, qui veulent euh, une liberté sans soumission, bah, euh, on essaye. Du fait, avec des sourires, avec notre, notre joie, avec notre façon de voir, notre façon de penser. On essaye de, de faire en sorte que les autres soient comme nous. Enfin, de leur montrer une façon d'agir, une façon de faire. Après, chacun fait ce qu'il veut. On euh, ne peut pas pousser les gens à penser à autrement que comme ils pensent. Ou, voilà, Chacun a sa façon de penser. Chacun voit euh, la vie comme il le désire. Moi, spécialement... Euh, j'ai envie d'être libre, je veux être libre, je suis libre d'ailleurs. Et euh, si euh, des moments difficiles, autres que ceux qu'on a déjà passés, si d'autres moments difficiles se, pré se présentent, eh ben, je les accueillerai et je me dis que c'est pour un mieux. En fait, c'est pour un mieux. Euh, de toute façon, on ne reviendra jamais à la vie d'avant. D'ailleurs, je ne tiens pas. Pour moi, euh, en fait, la vie d'avant, c'est comme une porte qui s'est fermée et donc j'ai jeté la clé. Donc, il m'est impossible d'y retourner. Combien même je voudrais, chose que je ne veux pas, mais combien même je voudrais, il m'est impossible d'y retourner parce que j'ai jeté la clé. Donc, je me trouve face à cette porte qui est fermée et je n'ai qu'une solution, c'est aller vers l'avant, euh, peut-être vers l'inconnu, mais peu importe, euh, vers quelque chose de mieux, vers... Euh, euh, quelque chose de plus sain, de plus, euh, qui est plus en adéquation avec euh, ce que l'on veut. Euh, alors, euh, ben, je ne dis pas que ça va être facile tout le temps. Je ne dis pas qu'on ne va pas encore passer par des moments relativement compliqués. Mais dans ces cas-là, euh, il faut rester... Euh, faut rester centré, quoi en fait, faut, faut, faut rester centré, faut rester dans le positif, faut, faut trouver tout, toutes les choses euh, qui peuvent nous faire plaisir. Moi en ce moment, je suis euh, dans le coloriage, dans la musique, euh, bah, la créativité, la cuisine, la pâtisserie, enfin de, des trucs qui me plaisent, quoi. Et quand je suis là-dedans, bah, je, euh, je suis moi, je suis, suis centré et, euh, et ça me fait du bien. Et je vous conseille euh, à tous de faire la même chose et euh, voilà c'est euh, à chacun de trouver son bonheur là où, où il l'a. Euh, je suis sûre que ceux qui peuvent faire de, du jardin euh, des potagers euh, ou des fleurs ou n'importe tout ce qui vous fait plaisir tout ce qui, qui vous fait du bien faites-le Faites le premier soin de vous, euh, lisez, écoutez de la musique, euh, écrivez, euh, peignez, euh, faites tout ce qui est bon pour vous, pour vous faire plaisir. Voilà. Et à partir du moment où vous faites plaisir, bah, vous êtes dans la joie, dans, dans la bonne humeur, et euh, bah, euh, ça irradie autour de vous forcément, et quand ça irradie, bah, euh, eh ben, vous contaminez les autres, vous contaminez les autres, forcément vous contaminez les autres par votre joie de vivre, par votre bonheur, les gens vont venir en haut et vont dire, mais comment tu fais Comment tu fais ben, Rien, je, juste je me fais plaisir, voilà. faites-vous plaisir, et euh, soyez euh, dans l'amour, et euh, cherchez toujours, cherchez à, à voir où se trouve la vérité, cherchez à savoir... Euh, le pourquoi, du comment, ne, ne, ne soyez jamais sûr de rien, remettez toujours tout en question, parce que rien n'est acquis, rien n'est sûr, et euh, la seule chose de sûr en fait, et chose qui est acquis, c'est vous, c'est l'instant présent, aujourd'hui, maintenant, à l'instant, Voilà. c'est la seule chose qui est vraiment, qui est dans le présent, c'est l'instant, l'instant maintenant, et euh, il faut le vivre parce que ah, si on ne le vit pas, bah, personne ne peut le vivre à notre place. Et chacun le vit à sa façon. Et euh, bah, la, la seule solution pour pouvoir euh, être dans la joie, c'est d'écouter son cœur, c'est d'écouter ses intuitions. Je les écoute de plus en plus. Et d'ailleurs, je le ressens quand je ne les écoute pas parce que des fois, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose et je me dis, ah, ah je ne le fais pas maintenant. Ben, Tant que je ne l'aurais pas fait, je, il y a quelque chose qui me pousse à le faire. Et quand je l'ai fait, ouf, je me sens soulagée parce que je l'ai voilà, je fait. Et, et, et en général, quand je ressens ça, c'est quelque chose qui me pousse... Euh, J'ai une réponse à une question quand je fais ça. J'ai une réponse à une question. Voilà. Donc... Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire par cette vidéo Tout simplement, faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre instinct, faites confiance euh, à la vie, ayez la foi, enfin pour ceux qui, qui, qui croient, euh, mais euh, les athées ont tout, euh, tout autant la chance, il suffit qu'ils se fassent plaisir, hein, c'est tout, hein. bon après... On croit, on ne croit pas, on a la foi, on n'a pas la foi. Chacun fait ce qu'il veut et, et tout est bien. Et ce euh, n'est pas à moi de juger quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Juste euh, selon mon vécu et vous donner euh, les meilleurs conseils qui, à mon sens, euh, peuvent vous aider. C'est-à-dire, euh, faites-vous faites plaisir. Voilà. Le, le, le truc, c'est faites-vous plaisir. Ayez confiance, gardez espoir. Et faites-vous plaisir. Parce que quand vous décrochez et quand vous vous faites plaisir, eh ben, vous vivez l'instant présent. Et quand vous vivez dans l'instant présent, l'instant présent, ben, il est magnifique. Voilà, Parce que vous êtes en vie, parce que vous êtes vivant. Et parce que vous êtes en train de créer le futur que vous voulez voir. C'est-à-dire un futur de joie, de bonheur et de paix. Voilà mes amis, euh, j'espère que ben, cette vidéo vous aura... Aider dans le sens où il faut oser, il faut oser aller de l'avant, sortir de son confort, aller de l'avant. aller voir ce qui se passe, allez voir ce qui se passe, vraiment, vraiment. Allez voir ce qui se passe, ne croyez pas ce qu'on vous dit, allez voir ce qui se passe. Ne me croyez pas, allez voir ce qui se passe. Alors, euh, pour en revenir aux policiers, juste deux petits mots avant de m'en aller. Il euh, euh, y, y en a qui sont, très, euh, qui sont près du peuple, qui ont décidé qu'ils bah, étaient des êtres humains aussi, et qu'une fois qu'ils avaient quitté l'uniforme, bah, c'était des êtres humains. Et puis il y a ceux qui veulent jouer les cow-boys. Alors oui, je sais que dans beaucoup de villes de France, bon je parle de la France parce que j'y habite, hein, donc dans beaucoup de villes de France, il euh, y en a qui aiment bien jouer les cow-boys, mais ce n'est pas la majorité, et de moins en moins d'ailleurs. De moins en moins, c'est la majorité, de moins en moins. Et puis combien même ils veulent jouer les cow-boys Qu'est-ce qu que, qu que ça fait ils veulent vous mettre une contravention, mais c'est bien, mais vous avez mille et une façon de contourner cette contravention. Et après, ils vous emmènent au poste, ok, bah pff, moi, je suis prête à aller au poste, je suis prête à... Il oh, n'y a aucun souci, hein, Aucun souci. Après, bah, Adienne que pourra, mais au moins je me serais battue, j'aurais fait quelque chose, et euh, je suis dans... Je suis dans... Je suis alignée avec ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Voilà, enfin le plus possible, pas toujours j'avoue, pas toujours, pas encore il y a des moments où ça, ça part, ça part un, un peu en saucisse mais j'essaye de l'être le plus possible et euh, plus je le fais, plus je le suis et plus ça se répercute autour de moi en positif voilà, et écoutez je vais vous laisser les amis je vais vous laisser poursuivre euh, cet après-midi ou ben, c'était une bonne après-midi, ou une euh, bonne journée selon le moment où vous allez voir cette vidéo. En tout cas, euh, paix, joie et bonheur dans vos cœurs à tous. Et la confiance. Gardez confiance, gardez la foi. Ça va aller. On va y arriver. Si euh, on reste centré et si on y croit, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. La lumière gagne toujours. Et elle est là. Ben, il faut juste... Euh, Ouvrir son cœur, mais elle est là. Regardez, vous avez vu quand même. Moi je me vois même pas à l'écran, tellement euh, ouf, le soleil il est là. Pourtant ce matin il faisait pas beau, et là, bah voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, de tout ce que vous voulez, et à bientôt. Bah, je vous aime, mes amis.